Bonjour à tous et à toutes, je suis Céno, je suis web designer et graphiste indépendante. Depuis quelques années déjà, j'ai décidé de me faire accompagner par Virginie avec le programme de coaching business qui dure trois mois parce que en fait, je voulais faire passer mon business à un autre niveau. Je voulais aussi me positionner en tant qu'entrepreneuse, mais plus forcément... Comme freelance, et surtout je veux acquérir des clients, des nouveaux clients à travers mon site internet et les réseaux sociaux sans forcément passer par des sites de mise en relation comme Malte ou, ou freelance, voilà comme ce que je faisais un peu avant. Euh, J'ai choisi de me faire accompagner par Virginie parce que, en fait, déjà elle est experte dans son domaine. Euh, J'apprécie beaucoup. Euh, sa personnalité, son style de vie nomade et euh, elle est vraiment disponible et accessible et euh, le courant est très bien passé entre nous. Ce qui m'a vraiment plu dans la formation, c'est la partie euh, création de contenu. C'est vrai que la formation est conçue pour qu'il y ait une suite logique entre chaque, euh, entre chaque module, mais euh, disons que moi, il y a des choses que je connaissais déjà avant et que, et que je savais déjà un peu mettre en place, mais la création de contenu était vraiment nouveau pour moi et euh, voilà, euh, j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert un trésor et, et j'ai compris comment les choses fonctionnent maintenant et du coup je suis vraiment très très contente pour ça. Donc à la fin du programme de coaching, j'ai tous les éléments en main pour, euh, pour vraiment faire décoller mon business. C'est à moi maintenant d'être persévérante et de travailler euh, sur le long terme et euh, pour faire grandir petit à petit euh, mon business, mais en tout cas j'ai toute la stratégie et tout, euh, tous les éléments euh, techniques, toutes les informations pour faire avancer euh, mon business. Euh, ce qui a été vraiment bénéfique pour moi aussi dans ce coaching, c'est que j'ai pu euh, surmonter vraiment des choses, j'ai pu sortir de ma zone de confort, euh, je n'aurais jamais pu penser que j'allais montrer ma tête sur une vidéo, mais maintenant je le fais et pour cela je suis vraiment contente. et euh, et c'est ça aussi, je pense, le challenge qu'on a quand on est entrepreneuse, c'est de chaque jour, en fait, apprendre à sortir de notre zone de confort et à tester, à ne jamais avoir peur de tester de nouvelles choses. Croire en son rêve et en ses projets nécessite toujours des, des, des actions de notre part. Donc moi, en tout cas, je recommande vraiment le, le coaching de Virginie. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps et d'avoir vraiment la clarté et la stratégie pour faire évoluer et faire avancer votre business. Merci encore Virginie et merci à toutes de m'avoir écouté. À bientôt. Bye.